What's up, gens de l'Internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sur le point du pour une nouvelle vidéo en compagnie des personnes parce que je n'ai pas d'amis. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire un gros merci pour toutes les vidéos que vous avez aimées, que vous avez partagées, que vous avez regardées durant les 30 dernières vidéos que j'ai faites sur est PvP. Si vous ne saviez pas, ma dernière vidéo, c'était la 30e. Donc, euh, je suis plutôt, plutôt content. Et puis, j'apprécie vraiment le support que vous m'apportez. Pour le coup, si vous êtes capable de laisser 200 pouces bleus sur cette vidéo-là, ça me ferait plaisir. Sur ce, aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. J'ai jamais fait avant. Enfin, je l'ai déjà fait dans le paravent, mais pour l'instant, je l'ai pas fait depuis longtemps en vidéo. Donc, aujourd'hui, les amis, on farm les points de faction. On va, euh, j'ai déjà utilisé un marchand, en fait. J'ai utilisé un juste avant. Euh, je voulais, je sais pas, j'ai vou, voulu filmer, mais en fait, je me suis dit, bof, y a pas gros, tu sais, y a pas, pas j'avais pas grand chose sur moi, etc. Donc, je savais pas trop quoi vous, euh, vous faire. Euh, J'avais pas vraiment de stuff à part du p de Senna. Comme vous voyez, en fait, on lui donne des pièces et ça nous donne des points. Là, je crois qu'il nous donne zéro vu qu'ils sont trop abîmés. Mais euh, en, en général, ok, regardez. Donc, qu'est-ce que j'aime faire moi perso C'est prendre du stuff comme ça. Euh, prendre du Tita comme ça. Et je crois que c'est crafter le plastron euh, C'est ce qui donne le plus de trucs Attendez je vais regarder vite fait Donc euh, si on prend des plastrons regardez C'est 20 points par truc donc ça peut nous faire directement euh, 160 points On va mettre ça ici vu que ça donne un peu de points en plus Mais on a directement 160 points euh, 162 points et on peut le faire plein de fois Donc là pour l'instant je vais en faire un autre C'est dommage parce que ça utilise notre euh, Notre euh, Comment ça s'appelle euh, cette ombre marque, euh, ça utilise notre euh, titacite. Comme vous voyez, j'ai plus de titan ça c'est dommage. Mais bon, on va vite fait se refaire du titan, les amis. Il y en a partout dans la map. Et ce que je fais moi aussi, c'est vendre tout ça, euh, toutes les, euh, les P4, etc. neuf j'aime ça les vendre. Ça me fait des points en plus. Et puis en même temps, euh, ça, ça, ça ferme les points, quoi. C'est super bon pour farmer les points. Ça fait deux fois que je le trouve. Je vais essayer de le retrouver encore plusieurs fois. Et puis voilà, comme vous voyez ici par exemple, pour le coup, ça me donne seulement 4 points par chaque truc. Euh, Ceux-là, ça nous en donne. Je sais pas ah, parce qu'il y a une réparation d'utiliser, etc. Bref, voilà, ça me donne des points en plus de faction, sans vraiment euh, nous coûter grand chose parce qu'on utilise, comme je vous ai dit juste avant, j'utilise jamais, jamais les stuff P4 Sena donc toutes ces stuffs là je les, utilise ja je les utilise jamais donc ça pour moi ça me sert un peu à rien. Je, vais, je les échange puis ça me fait des points de faction. en plus qu'on s'est fait dépasser au classement par la prime, mais bon, eux sont un peu faire euh, un peu pas faire play, donc je vais... Cela ça sert à rien, ça donne rien. Lui, donne un point, ok. Lui, donne un... Ok, lui, donne ça, ça, ça. Voilà, on valide. Oh! Comme là, vous voyez, là, il a disparu, mais là, il faut le retrouver. Donc, je vais essayer de le retrouver, les amis. Je vous fais un avance rapide jusqu'à temps que je le retrouve. à tout de suite. Tabarnak! Je trouve pas le PNJ, les amis. J'ai fait le tour de la Warzone pendant euh, 20 minutes et j'ai pas trouvé, donc... Euh, ben, je vais essayer de voir avec quelqu'un s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le trouver à ma place, parce que là, euh, j'en ai vraiment mort les amis je vais demander genre je vais proposer à quelqu'un dans le chat genre celui qui me trouve je lui donne une mété un truc comme ça tu sais pour attirer les gens quoi mais c'est dommage parce qu'il est super difficile ils sont super difficiles à trouver ces bâtards j'étais vraiment chanceux d'en trouver deux de suite je sais pas comment j'ai fait mais bon voilà quoi c'est dommage mais let's go quoi il faut continuer à chercher pour faire des points de faction facilement yo what the fuck les gars mon il était pas en marche mais j'ai tout juste de revendre encore des trucs donc je l'avais retrouvé je l'avais trouvé, en fait, il était... Regardez, je vais vous montrer l'effet. C'est ombre marque. Euh, en fait, je sais pas, je pense qu'il prend du temps avant de réapparaître. Mais en gros, il était juste ici. Donc, il était exactement là, juste sur ce bloc-là. Et là, pour le coup, ben, il est rendu juste ici. Donc, j'ai retrouvé. Mais moi, j'ai vu que j'avais plus de stuff dans ma Sky... Il euh, y a un gentil abonné qui m'a euh, été très aimable d'ailleurs. Il m'a TP à sa Skybase. Et il m'a permis de vendre tous les stuff euh, Sena et tout pour avoir des points de faction. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc attendez, juste ici, parfait. Donc on va prendre tout ce qu'on peut les gars. Puis on va tout vendre ce, que, ce qui est possible de vendre. Hein. Après quand le PNJ va se redéplacer, on va le rechasser. Euh, ça a été franchement long avant que je le retrouve pour être franc avec vous les amis. Ça a été super super long. Mais bon, j'espère que ça va pas être... Euh ou sinon la prochaine fois, donc là, ça, ça fait 4 points, c'est tout du 4 points, donc ça, c'est bien, ça nous fait à peu près 31 points par, euh, par rangée de stuff, donc c'est super bon, voilà, 33 sur celle-là, je sais pas pourquoi, et c'est parti, 36 sur celle-là, ok, c'est bizarre, des fois, il nous en donne plus, des fois, il nous en donne moins, donc euh, je sais pas, c'est bizarre, mais dans tous les cas, on est content, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est les putains de points de faction, les amis, donc, euh je sais pas, y a, je pense pas qu'il y ait des gens d'autres que moi qui l'exploitent autant le PNJ dans le sens que je pense pas qu'il y ait des gens qui cherchent à toutes les à toutes les fois, fois qu'ils répondent comme moi. Mais c'est sûr que ça, je veux c'est des points en plus quoi. C'est pas des, c'est pas beaucoup de points. oh, il est déjà reparti. Merde. On va aller juste déposer ça et on va continuer à le chercher les amis. Je vais essayer de vous le trouver une dernière fois puis ensuite ben, vous allez comprendre, vous, savez, vous allez comprendre un peu ma technique pour avoir des points. Euh, mais bon, on essaie de le retrouver une dernière fois. Je vais reprendre un joint et c'est parti les amis. J'essaie de le trouver. Oh putain, j'ai retrouvé le bâtard! Après 30 minutes, j'ai vais enfin retrouvé Oh putain, je suis trop content. Oh putain, les gars. Oh putain. Attends, faut que je commence à arc. Ouais, les gars, donc j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé le, le marchand. Donc, euh, en fait, comment ça se passe, le marchand? C'est que. Euh, il est trop cheaté. Oh merde, c'était pas ici. Slashback. J'ai passé la tombe. J'espère que ça me TP à lui. Oh putain, une chance. J'aurais paniqué, les gars, sinon. Knock. On va aller jeter un coup d'œil, les gars. Euh, oh là là là. Donc, euh, il restait des quoi ici à vendre C'était tous les trucs comme ça. Tous les trucs Senna. Et quelques petites bottes encore. Il reste des bon, bottes, on va prendre tout ça. On va vendre ça, les gars. Et ensuite, au stock, il n'y en aura plus d'items. Je vais arrêter de chercher le Penji. Je vais les kits et essayer de voir avec des gens pour acheter des, des stuff. Mais en ce moment, ça lui fait quand même 30 points, à peu près environ, par, euh, par ligne. Donc, euh, c'est quand même pas si mauvais, quoi. C'est plutôt bien, même, j'ai envie de vous dire. Parce que, dans bah, le fond... C'est 36 points gratuits quoi, on a rien à faire et on a des points quoi C'est ça qui est intéressant en fait en faisant ça C'est qu'on a des points de faction en, en faisant rien dans le fond C'est juste te promener dans la warzone, t'échanges quelques stuff et puis le tour est joué tu vois Je vais prendre tout ça mais avant j'ai du titan dans mon coffre euh, Dans mon skill dans mon chest normalement Voilà, j'en ai, euh, ai deux Donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va faire euh, plastron, plastron et bot Voilà, donc on va mettre ces trois là, ça va nous faire 49 points juste ça ça c'est plutôt bien. 67 points celui-ci. Et là il est encore parti. Albatia. Ah, euh, je vais essayer de le retrouver une dernière fois pour vendre toutes les bottes que j'ai. Et puis euh, je vous reprends. Yep, j'ai retrouvé encore le PNJ. Euh, le petit truc que j'ai remarqué en fait, les amis, c'est que il est souvent euh, aux mêmes endroits en fait. Euh, j les amis m'ont dit qu'il y avait environ 100 endroits spéciaux, Mais pourtant, à chaque fois, ils sont pas mal tout le temps au même endroit. Donc qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais encore revendre euh, un peu de stuff. Mais euh, je trouve ça quand même dire genre spécial mais je trouve ça bizarre parce que j'ai quand même été c'est quand même été assez facile de les trouver ça m'a pris peut-être une heure à trouver entre euh, des fois parce que tu sais j'ai l'impression qu'il y a un point de, de respawn en fait genre il y a un temps d'attente avant qu'ils respawn ou un truc comme ça parce que des fois il était pas là puis oh, après je repassais puis il était au moment à la même endroit que où ce que je venais juste de passer donc je pense qu'il y a peut-être un temps d'attente avant qu'il respawn mais pour le pour vraiment je pense que le temps d'attente est à peu près de 30 minutes mais sinon en général euh, je me suis, euh... une erreur est survenue numéro 2. Ok, je sais, pas ce que... je sais pas pourquoi ça a dit ça, mais bon, j'espère que ça ne me re se reproduira pas. On va vendre le plus de, de points possible. Ouais, comme donc j'ai expliqué, en fait, je crois qu'il y a un cooldown avant qu'il réapparaisse ou un truc dans le genre. Euh, parce qu'en en fait, tu vois, là, il vient de partir, mais je pense pas qu'il rapparait maintenant. Euh, je vais quand même me promener un peu autour de la pour essayer de voir, mais je vais aller aux endroits que je connais, parce que je sais à peu près, 5, euh, à peu près 10 endroits ce qui se pompe. Donc je vais aller voir les 10 endroits et je vais vous dire s'il si est là automatiquement ou, ou pas. A okay? tout de suite. Donc en fait, euh, c'est assez bizarre, euh, j'ai vraiment une... Parce que regardez, okay? on marque, voilà c'était ici. ok. J'ai repassé plein de fois par là. Et là, finalement, euh, j'ai passé plein de fois devant le PNJ. Donc il y a vraiment un cooldown avant qu'il spawn. En fait, je sais pas c'est combien de temps, mais il y a vraiment un cooldown avant qu'il spawn. Ça va être la dernière fois que je vais le faire, les amis. Parce que j'ai un peu la flemme en ce moment de, de le chercher plein de fois. Parce que c'est quand même vachement long. Parce que je pense que c'est genre 15 minutes avant qu'il respawn. Donc on va juste mettre tout cela. On va prendre l'inventaire de de casque. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste. Euh... Il a aurait juste des casques en fait, hein, ouais, juste des casques, donc on va prendre tous les casques, euh, et puis voilà quoi, on va vendre tout ce qu'on peut, euh, puis ensuite euh, on va le laisser là, donc on va faire on marque, et euh, on va vendre tout ça pour avoir les points, et normalement on va voir, info, euh, 106 points que j'ai eu jusqu'à maintenant, donc ça devrait nous en faire encore un peu, donc là c'est que 3 points par truc, donc c'est pas si mal, c'est pas le meilleur, mais c'est pas si mal quoi. C'est parti. Whoopala. Whoopala. Et whoopalaye. Et là, il va disparaître normalement après cette ligne-là. Si je me trompe pas, c'est un inventaire. Non. On peut encore en vendre. Ah bah ben, c'est parfait. On va en vendre encore un peu. et Puis j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a fait plaisir. Si vous aussi vous voulez avoir des points de faction euh, assez facilement, vous devez juste vendre des stuff. Euh, Cénalium, euh, urite, euh, un peu n'importe quoi en fait. Je vais regarder vite fait si on n'a pas d'autres trucs. Je sais qu'ils prennent aussi les épées. Donc euh, les, les épées en, en, en Sénat, je trouve que ça vaut pas le coup. Mais s'il y en a en Tita.. Je pense que l'Antitas ça peut vraiment valoir le coup. Euh, attendez, on va regarder vite fait s'il n'y a pas d'autres trucs qu'on peut vendre ici. Euh, C'est la fiscabaisse d'un abonné, donc euh, j'espère que ça va pas trop le déranger. Euh, je, vais, je vais essayer de voir un arc Antitas si ça se vend. Parce que si ça se vend, je vais les garder. Euh, ok, il n'y a pas d'arc, pas de pièces. Je cherche vraiment des pièces... Euh, des arts de power. Hmm. Des pièces Tita peut-être. Parce que les pièces Tita, si vous savez pas, ça donne beaucoup plus de points. Donc ouais, ça a pas l'air vraiment d'avoir des pièces de titane ici, euh, on peut voir beaucoup d'épées encore une fois, beaucoup beaucoup d'épées, mais pas de euh, pièces de Tita ici. malheureusement, il va falloir qu'on forme du titane pour la prochaine fois, euh, parce que là si je tombe, me trompe pas, il me reste pas de titane, il me reste juste ça, mais j'ai pas envie de, de dépenser ces, euh, ces trucs là, et dans mon aussi il me reste juste des blocs euh, comme ça, donc j'ai pas trop envie de dépenser ça, mais... On va aller voir un truc, euh, slash back, on va voir un petit truc, j'espère qu'il n'y aura personne projet. nous. on va faire un petit slash near, quand même, slash near, ok, il n'y a personne. Donc, euh, l'arc, il se vend pas, ça, j'espère que ça se vend, j'espère qu'il disparaît, ok, j'espère qu'il ne va pas disparaître. Je vais essayer de vendre quelque chose en space, donc par exemple, des bots space, une fight axe, tout ça, on va voir, ok, des bots space, ça me donne 40 points directement. La fight axe, 28, la space blade, 30, la pharmax, ah, oh, ça se vend pas la pharmax, donc assez spécial quand même. Euh, mais bon, on va remettre ça vite fait dans notre Undercase avant de mourir avec les amis comme un con. Euh, je sais pas si on peut vendre des arcs. Euh, non, on peut pas vendre des arcs. Euh, donc c'est dommage ça pour le coup. C'est vraiment dommage. Il y a rien d'autre qu'on peut vendre ici. Bon, on va vendre tout ça, les amis. Voilà, il est disparu. Et là, il faut attendre 15 minutes avant qu'il réapparaisse, je crois. Ou dans les alentours, comme ça. Donc, euh, bon, ben, j'espère que la vidéo vous a plu sur ce PNJ. J'avais jamais vu d'autres vidéos sur internet qui parlaient de, du PNJ, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous expliquer comment il fonctionne et vous montrer une démonstration de comment il fonctionne. Donc, voilà, les amis, je vous aime. C'était Iconz. Ciao, ciao.